Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur héros et Généraux. Actuellement, nous sommes en trifaction. Je suis paratrooper, enfin parachutiste, plutôt comme ça qu'on dit. Et d'ailleurs, mes alliés ont eu une bonne idée en se disant que Fantassin c'était aussi un bon plan. Euh, moi, j'ai probablement débarqué directement à A2 comme ça. Idéalement, pas dans la zone de combat dans le de la zone de déploiement un peu derrière de façon à pouvoir snipe les gens je ne vois plus personne pourtant ils sont forcément quelque part et vu qu'ils contrôlent pas à 3 ils ont pas le spawn donc ils sont obligés de respawn derrière normalement Euh, je sais pas si jamais on peut arriver à, à wreck d'une faction et après s'en sortir, ou si on va perdre doucement. Oh là, là il est costaud lui Il a fallu un sacré nombre de balles pour l'abattre. Le truc c'est qu'il va probablement revenir me chercher maintenant. Enfin pas me chercher, me sniper. Je suis très rarement dans l'équipe le... dans qui attaque sur cette ligne, sur la ligne A. Euh, donc j'ai beaucoup de mal à savoir où est le spawn exact. Alors visiblement on a des petits soucis. On va changer de plan et défendre. Euh, puisque tout va se passer là-bas, idéalement on abandonne O2 à une faction. Enfin idéalement, non. Idéalement on garde O2 jusqu'à la fin du temps mais... Euh, je pense que ce qui va se passer c'est qu'on va abandonner aux deux une faction parce qu'ils vont... Idéalement il faudrait qu'au deux change tout le temps de, de, de faction et nous on garde le point d'après donc c'est pas c'est pas ça gênant. Ça, ça, à mon avis, c'est un joueur de le saut. Stop, buté, donc pas une... C'est probablement caché derrière l'arbre. Oh Ok, on va arrêter les parachutistes. Euh, je vais jouer avec mon nouveau fantassin. Pas très costaud. Pas très bien armé. Ah, C'est l'URSS qui gère le plus. Bon, très bien. Voilà, il est tout nouveau, donc il débloque tous les rubans de tout et n'importe quoi. Ah, ils ont un APC, un APC, mais ça, ou pas Ah, il m'a shot ou quoi Non, il m'a juste tiré dessus et ça lui a suffi. Ok. Euh, ce fantassin, je l'ai appelé euh, Guibou Amanou euh, en me disant que il pourrait servir de aérien c'est comme ça, ça me fait un moyen mémotechnique euh, fort que de l'appeler AA. <rire> c'est tout bête, mais... Ah là là là là là là Il y a pas mal d'avions quand même. Euh, un des risques, c'est qu'on joue trop de parachutistes et que je puisse plus respawn. C'est pas parti pour mais On va se cacher de lui Ah je l'ai touché Ah il me faut 3 balles avec ce bonhomme C'est dur Euh, je sais pas trop comment on va faire. Ça m'a l'air un peu compromis d'arriver jusqu'à la défense anti-aérienne. Aïe, les joueurs qui snipent de vachement loin. Et je les vois pas, hein. Non, maintenant je les vois un peu tous. Euh, on va prendre un mec un peu plus efficace. Bientôt, on ne pourra plus défendre. J'aurais fait un sacré... Enfin j'imagine que j'ai fait un bon nombre de kills le bot Euh... Non non non madame madame madame t'es fou toi En fait nous si on perd ce point on meurt donc euh, non On fait pas ça Ils sont vraiment débiles nos alliés là parce que Ah il y avait un mec bon Il s'est fait gérer c'était peut-être été assez fort, euh, débile, débile. Mais n'empêche, euh, le truc qu'on doit faire, c'est plutôt défendre qu'attaquer. Parce que eux, ils vont se battre pour le point. Et nous, on n'aura plus qu'à ramasser les cendres en quelque tout sorte. Jouons un le peu peu véhicule. les du tout doucement. Après m'avoir foncé dessus donc... Euh... Ouais, mais Il y a une défense à A là. Ah, donc j'ai craqué la moto mais... Bon, je pourrais toujours les utiliser. J'ai changé de taille de kit de soins... De, soin, de, de taille de kit de soins sur ce perso. de profondeur détruite, 3 d'XP oh, ils sont vachement cachés L avion détruit clair. nickel là il y en a un Pas exactement qui c'est ce type d'avion mais <rire> ah défendu encore, trop facile Je les blesse et après ils meurent. il meurt était, il était hein. Ah on arrive à capturer Bon Soit je vais vous mettre l'ordre Ça c'est un avion ennemi Ah clairement je touche pas mais je sais pas trop comment toucher C'est un avion ennemi qui poursuit un avion ennemi Ça, c'est un avion russe je crois. Elle gauche endommagée. Ah, en je peux pas aller vraiment juste au-dessus. Faudrait que je finisse de tirer pour que ça OK. se recharge. On va tirer sur rien hein, si j'ai pas, les pas les de cible Allez je crois qu'il m'a capté Ah bah là, encore un qui est mort C'est bon, c'est parti. Pour tenter de me détruire. Ouais, appelé, là. Il y a peu, mis Avion détruit. Ouais. <rire> J'ai fait 5 kills d'avion, là, actuellement. C'est assez incroyable. 6 hein. je... kills d'avion. Là, tu mets, Terrible C'est la tort des cieux Ils en ont 40 vous me direz Mais bon tu as... tu vois, la la peur, oh On va dire que c'est 6% 6% des avions ennemis abattus Je sais pas combien de, de fantassins tuent un, really un aviateur en moyenne Mais ah, si jamais raconte. ils ont 100 avions Et qu'ils tuent euh... 8 fantassins en moyenne Chacun suffit pour décimer tous les fantassins Donc, euh, Autant se méfier des avions Bon, visiblement, ils osent plus respawn, je les ai trop terrorisés. Ah, il en reste un là-bas. Ouais. Bon, il est pas vraiment dans le champ de vision de mon, mon a, mais bon. Quoique, on peut essayer. hein. Touche pas. pas. qui passe devant, malheureusement le train est mal placé en plus de, du petit pont qui est mal placé mais waouh je crois que j'ai headshot le... non qu'est-ce que j'ai fait The Creeper, je sais pas du tout si c'est The Creeper ou pas euh, on va utiliser les dernières balles, peut-être dans le vent voilà. de façon à ce qu'elle se recharge comme c'est une AA ça se recharge tout seul, nickel. Je voulais vérifier, c'est bien ce que j'avais enregistré, mais au cas où. Ça se trouve c'est un avion allié Non, c'est pas possible. Vous allez pas bien que je tire Non, ils ont des petites euh, lumières quand même. J'arrive pas à le toucher, je sais pas si je tire pas assez haut ou quoi que ce soit. À terre. Il y a un drapeau de laxe Faut le Je sais pas trop ce que c'est Oh ça aurait été beau ça Pas siffler, il y a un délai avant de siffler, il ne savait pas. 75, ah, je pourrais camper dessus, mais c'est pas super utile. Et là il se touche un joueur, non Un joueur qui vient de débarquer là J'ai vu la voiture arriver alors moi que la voiture soit arrivée toute seule Il y a un joueur dans les environs On va contourner Il était là je crois Ok J'ai quasiment plus de balles moi euh, Je me doutais que l'aviateur il attendait euh, la défense antirienne comme moi Est-ce qu'il y a un truc de soin dans le point Non, tant pis. On va se soigner une troisième fois. Enfin, moi une deuxième fois et ce sera mon troisième soin. Est-ce qu'il a quitté là Ouais. Est-ce qu'il a quitté là parce qu'il voyait personne Peut-être. Voyons si je vois du monde dans l'avion. Un type qui se parachute, mais à part ça... Pas grand monde, hein. Finalement, on tient relativement bien le point. Peut-être qu'ils se tuent entre eux. Je sais pas vraiment où, c'est pas comme si jamais ils avaient des lignes très voisines. Euh, ouais, pardon. Je donnais pas d'ordre à mes alliés. Il y a pas mal d'avions dans l'air. On va retourner soutenir la défense anti-aérienne augmenter nos kills d'avion, qui sait il y en a qui passe juste là alors t'aurais pu m'attendre mon coco avant de faire une jolie descente il y en a qui sont vachement loin dans le ciel quand même Ah non il m'a eu tir à la tête C'est pas très couvert euh, ce genre de, de défense C'est vrai que c'est quand même un... un défaut Pas bien protégé Mais avant j'ai eu beaucoup d'avions avant de voir que ça arrive à me tuer Oh non ils l'ont ah. déjà bombé oh. oh. Il galérait avant et là pouf Premier avion qui s'acharne sur moi Il me Tue à la tête et il bombe la défense anti-aérienne. C'est triste, moi je dis. Là j'aimerais que euh, AA, je sais plus comment il s'appelle. <rire> bon, super fantassin AA, euh, et... soit fonctionnel. Idéalement avec l'arme russe qui a 5 euh, munitions. Je pense qu'elle coûte super cher parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à. À, à dire euh, OK, vous pouvez débloquer n'importe quelle arme, mais si jamais c'est une arme qui est réputée pour être bien ou alors qui coûte euh, cher par défaut, ben vous coûte trois fois plus cher. Donc si jamais vous deviez payer euh, 300 mille pour l'avoir et eh ben c'est pas grave, euh, vous devez payer euh, vous devez payer euh, un million. Une seule bombe et il a explosé la défense Je croyais qu'elles étaient un peu, tôt, un peu plus Costauds que ça moi Bon on va monter euh, Agibou à manou Wow je l'ai pas vu était dans le coin Je peux regarder assez bas Bon, en théorie, je suis dans jouer avec mon parachutiste, mais bon. Ça un peu, hein. On se rapporte des points de crack de véhicule. Ça se trouve, j'ai la première étoile. Je crois que c'est un ruban à part entière le crack de véhicule. Peut-être que je me trompe. Oh, oh. Ouais c'est ça, tué l'IA et pas moi Ça c'est un bon plan oh, est pas Allez on a un petit fou Alors, on a un petit fou qui se retourne Et je suis content Ça m'a permis de survivre Hop Je vois personne Visiblement c'est là bas qu'il faut se méfier Je le vois mais... mal ça c'est pour moi par contre à côté ouais c'était un joueur il visait plutôt mal <rire> j'ai l'impression que c'est un bot dans la façon dont il se comporte eux ils veulent essayer direct les états unis hein. ça se tente hein c'était un fantasma qui s'était mis à me tirer dessus et apparemment c'était un avion ce qui est vachement dur à viser en avion c'est un véhicule qui zigzague parce que tout droit on peut prévoir et tout mais alors zigzaguer parmi les arbres dans la forêt ça c'est un truc super dur à mon humble avis mmh. bon tant pis on va pas pousser sur C2, moi je pense qu'il vaut mieux défendre Parce que c'est A3 qui risque de nous poser des soucis Bon, s'ils arrivent à fermer la ligne C2, on en sera gagnant Mais je suis pas sûr que ça ait de grandes chances d'arriver Alors c'est un joueur, vu la façon dont il joue Il y avait des bombes anti-tank, je n'aurais pas dû passer de ce côté-là. Défense. En fait c'est une meilleure idée de défendre ce point là si on y arrive, puisque dans 7 minutes on aura gagné. Est-ce si que quelqu'un l'a tiré à la tête là ou.. On va aller prendre son arme. Ah on est hors zone. Ah dommage. Il y a des gens qui débarquent à la nage. Ils en ont du courage. Ah ils ont gagné du temps. Ah oh, non. Parce qu'on a perdu ces trois. D'accord donc ça fait gagner du temps pour tout le monde. Apparemment. Il est arrivé il lui a fait Shtar". Ah il y a les deux factions maintenant Comme ça ils vont pouvoir s'entretuer C'est une bonne nouvelle Sauf que du coup nous on perd le point et il va être neutre C'est pas grave on est là tant qu'il est neutre oh, Il y en a un qui vient de tuer 3 Red Army Man Avec un Mustang je me demande si c'est pas le truc russe le Mustang il y a une équipe qui l'emporte. Ils sont 4. 3-3. 2-3. 2-1-3. On est en mode auto, oui. On va prendre son PPSH, il est peut-être plus cadencé. Non, pas tellement. C'est pas grave. Je pense que le PPSH est plus loin des armes que je possède Waouh, j'ai même pas entendu tirer C'est étrange ça bah, C'est pas grave, défendez Je suis plus, plus chef de groupe Ah j'ai pas le niveau avec ce perso Pour donner des ordres Bon bah on va continuer à attaquer, hein, si je peux pas donner d'ordre En vrai je pourrais tirer juste pour monter mon, mon... mon perso hein, au prix des balles Y'a quelqu'un qui est avec nous Qui a atterri à peu près là J'ai changer l'ordre là. Toucher. Ah, on peut grimper sur la rampe. Avec quelqu'un là, ah d'accord. Vas-y, flingue. -le. Aïe ouais. Dès qu'il est sorti, il est mort. Euh, on a un véhicule de ralliement, mais particulièrement mal placé, à mon avis. Mais pas vraiment ce point qu'on a besoin de capturer. Bon, je pense que si mais il était à côté du point Point haut, on, on l'aurait pu. Euh, je peux pas retirer. Ouais. J'arrive même plus à voir le. C'était O2, O2 qu'on a perdu. J'arrive même plus à le voir. Deux. Apparemment il n'y a personne de ce côté là Il y a une arme mitrailleuse là-haut Donc il y a peut-être un, un allié qui est mort okay. Je croyais qu'il était mort à l'emplacement de l'arme En fait je pense qu'on lui a ramassé son arme Alors Elphire j'apprécie l'initiative, peut-être que ça peut nous aider à défendre et je peux toujours pas changer l'ordre j'ai vu un éclaireur passer pas un éclaireur d'ailleurs juste un joueur là j'ai pas le bon bonhomme pour l'affronter c'est bon ça reprend et la PC est pas spawnable. Ah il était l'instant. C'est pas grave. On va prendre le deuxième. Lui il monte dans le point, d'accord. Allongé hein, pourquoi pas Aïe aïe aïe aïe, il a tué beaucoup de monde le mustang. Donc le mus le mustang c'est pas le truc russe. Contrairement à ce que je pensais. On a perdu nos spawn plus bas. J'ai récupéré un bâton magique. <rire> Ça m'a l'air d'être un fusil d'éclairant maxé, à part sur la cadence. 2-2, oh là là, on est pas nombreux. 2-3, 3-4, c'est toujours pas bon. Aïe, y'a un mec là-dessus. Ah non, derrière. Derrière moi, bon, je sais pas comment j'aurais pu l'éviter lui. Ils font quoi les États-Unis là Ils sont trop nuls. Ils va mettre la pression aux Russes et ils font rien du tout. Alors, un fantassin qui capture là-bas. Ils sont pas morts, non Ils sont pas morts donc. Euh... Voilà, les Russes essayent clairement de terminer. Voyons le temps s'écouler, je les comprends. Nous, il va nous falloir un point de plus quand même pour gagner. Euh ouais, d'accord <rire> Euh, ça va être le moment de réattaquer je pense Ah, on a un pote qui va se faire embêter Il n'a pas eu le temps de se faire embêter par là je sais pas ce qu'il voit les bots c'est vraiment des, des, des très voilà. qu'est ce que c'est un <rire> truc qui s'est lancé en arrière-plan sur google non ça ne meurra pas hop là et j'ai eu ma première étoile j'ai pas de kit de soins j'ai plus l'habitude je voulais démarrer un nouveau perso à la fois pour avoir un, un anti A et à la fois pour euh, recommencer avec le fusil de base, les difficultés de base et tout. Je pense que sur les difficultés de base, euh, j'ai été servi. On peut respawn, yeah, on peut respawn. Ah, je devrais peut-être prendre un bon perso là. Allez, petit bot, tu l'as pas touché une seule fois alors qu'il bougeait pas. Mais enfin bon. Si tu me le laisses, je vais bien, merci. Je peux te le laisser, hein. on n'est pas 4-2, ça prend. Là, faut qu'on tienne après. Là, ça va décapturer parce qu'on est nombreux, mais c'est tout. Bon, on verra. L'antia, mitraille. Je sais pas qui est dessus. C'était un adversaire peut-être. En tout cas, il n'est plus dans notre monde. 3, 2. J'ai eu de la chance. Je me suis fait sauver la mise par je sais pas qui. On n'est pas assez nombreux. qu'ils se ramènent les autres Je sais pas ce qu'ils font, mais là le point reste neutre parce qu'il y a. Aucune faction suffisamment forte pour l'emporter. Ah c'est un truc craqué. Ok. Au moins il est pas dangereux. Ah mince, il était près descendu. Du coup il est descendu super vite en arrivant sur sa moto vais peut-être prendre Zimmerman plutôt qu'un fantassin aléatoire. Je le vois plus. Il est mort. Hop. Profiter de la bombe pour aller se cacher. Parachutistes qui s'élèvent, les pop On se bat contre des recrues Vraiment Et pourtant il y a 12 joueurs hein. oh, oh. Ouais, On va se cacher Si ils nous snipe C'est les russes qui se débrouillent mieux sur cette partie Oh là. Bon nombre de parachutistes Ah il snipe depuis le pont j'ai l'impression en nombre inférieur, donc je ne veux pas prendre trop de risques. Aïe, bon, visiblement j'ai pris trop de risques. Ouais, je pourrais prendre mon parachutiste en fait. Aïe, ouais, j'aurais dû rester caché sur moi, pour le coup. Le truc c'est que le, le point est juste à côté, donc euh, bon, on va prendre le parachutiste pour pouvoir sauter sur le toit. loupé. Je suis dans le point là. Oui c'est bon je suis dans le point. Ouh Moi je dis c'est une bonne partie. Un peu serré euh, sur la fin. Une fois qu'on avait perdu le point on a eu du mal à conserver notre autre point. Je pense que c'est parce qu'il y avait plein de fantassins qui rushaient vers l'autre point et du coup on n'était pas très très nombreux. Un peu tendu mais c'est quand même passé.